Le soleil vient de se lever, le niveau de l'eau continue à monter, nous on est contents de retrouver la BGLG. GLG et je vous souhaite le bienvenue pour votre petit JT du Geek du... Oh du vendredi 10 septembre 2021. Je suis GLG, votre dialogue d'accro. On se donne rendez-vous tous les deux, enfin deux fois par semaine, les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé. Bye GLG, la minute petit déjeuner, oui, et toute la journée en replay. Tchou Cette vidéo est sponsorisée par le site VIP Key alors VIP KSL c'est quoi En fait c'est un site en ligne où tu vas pouvoir acheter plein de clés, par exemple des clés pour des jeux, des jeux stream, des jeux origines, des jeux Uplay ou par exemple pour d'autres plateformes. Tu pourras également acheter des clés pour des logiciels, par exemple des antivirus. Moi je sais je l'ai fait pour mon Kaspersky Internet Security qu'il fallait renouveler et ça te permet de payer moins cher si un antivirus, un firewall ou carrément une solution Internet. Mais VIP KSL te permet aussi d'acheter des clés Windows et des packs office de 2016 ou de 2019. Donc par exemple, dans notre cas, on va acheter le Microsoft Windows 10 Pro, puisque dans mon Mac Mini, bah, j'ai un dual boot et forcément, il fallait qu'il y ait une licence Windows. Sinon, au bout d'un moment, ça clignote, c'est chiant. Hein. Donc vous allez simplement sur la page produit, vous mettez « Acheter maintenant », ça c'est facile. Une fois que vous serez dans votre panier, vous mettez le code promo « GLG ». Oui, un petit code promo plutôt sympathique qui vous donnera quand même 20% de remise. Et ça vous tombe la clé Windows à 12,40€. Bon, il ne vous restera plus qu'à valider la commande. Moi, je vous conseillerais fortement de faire directement la commande par Paypal. Encore une fois, vous pouvez ouvrir un litige pour récupérer votre argent si jamais il y avait un problème. En théorie, il n'y en a pas, mais c'est l'intérêt de payer par Paypal. Vous cliquez directement sur l'onglet Paypal, vous payez par Paypal. Je ne vais pas vous expliquer comment payer par Paypal, vous voudrez bien y arriver. L'adresse de livraison, ce n'est pas important. Hein. Vous n'avez pas besoin de mettre que vous habitez à, à X ou Y endroit, puisque de toute façon, la clé sera générée directement sur le site. Bon, une fois que tu auras payé ta commande par Paypal, bien sûr, tu vas recevoir la clé par email, mais si tu es vraiment trop pressé et que tu ne l'as pas reçu et que tu es un peu en panique, tu vas directement sur ton espace client, tu vas dans Mes commandes, tu regardes Mes commandes achetées, et là, tu trouveras directement ta clé Windows 10. Tu cliques sur l'onglet Voir la clé, ensuite, tu cliques sur le bouton Obtenir la clé, ce qui te permettra de la copier. Encore une fois, tu vas aussi la recevoir par email, mais il faut laisser le temps un peu au logiciel de générer tout ça. Bon, muni de cette clé incroyable, il te suffira d'aller sur ton Windows, tu vas dans les Windows, dans les réglages par exemple, tu vas dans l'onglet système, tu cliques sur About, et là tu retrouveras directement son système, donc tu pourras directement depuis ici marquer changer la clé, hein, s'il te dis que la clé n'est pas bonne, tu vais pouvoir la changer, la remplacer, la régénérer, etc., etc. Il te suffira ensuite de coller la clé qui t'a été donnée précédemment, de cliquer sur Valider, elle va dire vous êtes sûr de valider, oui, tu es vraiment sûr. Oui, c'est Windows. Oui, je suis vraiment sûr de valider. Et bim, badaboum, c'est fini. Une nouvelle clé officielle. C'est beau, c'est propre, c'est rapide. Bon, tu trouveras tous les liens dans la description. Je vous rappelle, vous avez 20% de remise sur toutes les clés du site. Par exemple, avec le code GLG, une ou une clé Windows 10, ça vous coûtera environ 14 dollars avec le taux de conversion en euros. Office 2016, 26 dollars. Et euh, Office 2019, 45 dollars. Et voilà, ça sera tout. En fait, c'est plutôt facile. On remercie VIP KSL d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant, place à la review. À vous les studios. Bon, allez euh, je vous rappelle, pour le... quand il y aura des pré rolls comme ça, je mettrai le timer, pour ceux qui regardent en replay, il y a le timer, c'est le premier timer en bas, si vous voulez skipper cette partie-là, euh, le timer est juste en bas, c'est la première ligne, vous n'avez qu'à cliquer dessus, et ça skippera directement sur le début du JT, voilà. Allez, comme toujours, on commence avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions, cette semaine, enfin ce mois-ci, c'est ouf, puisqu'on en a trois par semaine, le mardi, le vendredi, et un live tous les mercredis. Bon, qui a été reporté à dimanche parce qu'on devait faire mercredi, qui a été reporté à jeudi. Mais bon, dans l'idée, dans l'idée, il, il y aura. Le compte sera bon. Hein, euh, on, vous, vous, serez, vous en aurez pour votre argent. Voilà. Vous pouvez faire offrir un petit café. Un petit café, ça coûte 1€ à partir d'un euro sur Tipeee. Vous m'offrez un café, vous devenez notre autre tipeur, vous rejoignez nos derniers tipeurs qui sont Kulfa, BZH, Zone 9 et Sébastien Paulet, par exemple. Et vous serez également dans la liste euh, ici aussi. <rire> et vous aurez accès à toutes les vidéos 24 heures avant tout le monde Je vous rappelle, toutes les vidéos sont mises sur Tipeee la veille Ça veut dire que vous recevrez un mail en vous invitant à aller dans les news Et là, les vidéos seront débloquées Ça veut dire que vous aurez accès dans les news à toutes les vidéos 24 heures avant tout le monde C'est la petite compensation qui fait plaisir Comme ça, vous êtes parti les premiers Si vous voulez mettre prompts, bah, c'est le moment ou jamais Spécial et également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission L'émission commence un petit peu à schéma Et c'est grâce à vous, grâce à votre fidélité Bien évidemment, grâce au nombre de vues Bien sûr, et surtout grâce à vos pouces en l'air, ça permet au robot YouTube de dire, dis donc, euh, il fait des vues, il y a des likes, et parfois même il y a des commentaires. Vous pouvez mettre un commentaire, même si vous mettez juste commentaire, ou je participe, je mets mon commentaire, je contribue à l'effort de guerre avec mon commentaire. C'est un peu virulent, voilà. <rire> Roland avec ta... après ça rime avec taliban et tout donc après c'est compliqué. Donc vous pouvez mettre un petit commentaire, un pouce en l'air et dans ce cas je réponds à votre commentaire, ça fait de l'interaction et tout. YouTube adore ça et c'est vrai que l'émission commence à marcher et ça fait extrêmement plaisir. Donc Tipeee ici si financièrement vous pouvez le faire, vous êtes tranquille pendant un mois, c'est à dire que mettez un euro maintenant, vous avez toutes les news pour le mois de septembre. Pouce en l'air, ça c'est par émission et commentaire également par émission. Bim Allez, on commence suite avec les news du jour, Le legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie. Oh, plus le temps, <rire> j'ai plus le temps de mettre des vidéos là, Nico non plus, euh, on a parlé avec Nico et un peu avec humour, il m'a dit écoute, je m'attendais pas vraiment à ça. <rire> j'ai dit c'est-à-dire Nina parce qu'en fait, bon, euh, voilà, on devait être deux, comme ça on pourrait se partager le boulot, il y en aurait moins, on aurait plus de détente et en fait, euh, bah, je prends plus de trucs et je suis un peu boulémique et je prends plein de choses et je suis moi-même débordé et lui il est over, over débordé moi j'ai l'habitude lui il est over débordé et il commence à me dire oui mais en fait je m'attendais pas vraiment à ça euh... voilà. Tiens tiens le choc Nico et après soit euh, ouais, ouais. soit je me retrouve encore tout seul soit il tiendra le choc et non il faut s'accrocher il faut s'accrocher il y a beaucoup de travail c'est qu'un c'est qu'une mauvaise passe <rire> dit-il voilà. bon sur le geek.tv vous pouvez retrouver toutes mes vidéos alors il y a juste mes vidéos pour le moment pas plus, euh, il n'y a pas possibilité de faire plus en ce moment euh, donc les, toutes les reviews qu'on retrouvera un petit peu dans cette semaine bon cette semaine il y a évidemment le test du micro-cravate L'Arc euh, euh, l'arc sans, j'avais L150, non, non c'est le bah, L'Arc 150, oui, c'est L150, l'arc 150. Euh, un micro cravate qui est extrême. J'en avais déjà eu un hein, de la marque Simco que j'avais trop kiffé, un peu comme les Rods. Vous avez, vous avez un petit boîtier ici qui intègre un micro qui est sans fil jusqu'à la caméra. Ensuite, il y avait celui-là où on pouvait mettre un micro cravate. Donc, tu le mets dans la ceinture et tu mets ton micro cravate, un peu comme on est là, tu le caches et tout, et voilà. Tu mets ici, tout se trouve bien. Mais celui-là, il est extrêmement bien pensé, notamment au niveau des batteries, au niveau de la gestion. C'est-à-dire, celui qui est derrière la caméra, il voit bien les vues mètres, il voit bien le niveau de la batterie, il peut rajouter du gain et tout. Il est extrêmement bien pensé. Pour tous ceux qui ont fait un peu des prises de son, des vidéos, des choses comme ça, qui disent « Ah là là, on a eu des problématiques, il n'y a plus de batterie, on capte pas. » Ou alors, on croyait que ça captait bien et en fait, euh, au montage, on se rend compte que le son est pourri. Ça arrive beaucoup, beaucoup, et notamment sur YouTube, avec pas mal de vidéos que je regarde. Là, ça permet vraiment d'avoir un retour. Le mec derrière la caméra, il a son casque, il entend bien ce qui se passe. Il peut en rajouter, il peut dire « Attends, on a an, on la refait et tout ». C'est vraiment... Euh, il est extrêmement bien pensé. Même les chats morts qui se faisaient dans la prise Jack, qui permettent en fait de bien être clipsés. Les Simco, ils étaient bien, mais c'était un double clip qui se mettait dessus. Ouh, c'était ni fait ni à faire, cette histoire. Là, on voit que ça a été extrêmement bien pensé. Et je pense que plus on en fera, et c'est aussi un peu l'intérêt et l'inconvénient du volume pour vous et pour moi, c'est-à-dire dire, dire « Ah, mais il en fait beaucoup, c'est tous les mêmes !» Oui, mais en fait, le but, c'est vraiment d'en faire beaucoup et à chaque fois de se dire « Est-ce qu'il y a une différence Est-ce que c'est mieux par rapport à une autre ?» Et d'avoir une base. Vous êtes nombreux en commentaire en me disant Ah là là, euh, par exemple l'enceinte, ah qu'est-ce que tu penses par rapport à cette enceinte là Ou alors le téléphone, alors qu'est-ce que tu penses par rapport aux photos, par rapport aux POCO, machin, truc Alors le problème c'est comme je ne les ai pas testés et que je les ai pas vus, c'est difficile pour moi de vous donner un point de comparaison. Là l'intérêt peut-être c'est d'avoir plusieurs modèles, se dire ah, Celui-là par rapport à l'autre il est vachement mieux. J'ai été contacté par une autre marque aussi qui va peut-être m'en envoyer un et ça permettra de dire quels sont les points forts et les points faibles par rapport à tous ces produits là puisque je les aurais vraiment testés. Donc c'était le Alarc L150, il est pas cher, il fait moins de 300 balles pour les micros stéréos avec euh, tout ce qu'il faut. C'est vraiment une très très bonne affaire. On parlera bien évidemment du Realme GT Master Edition qui était bien évidemment en live euh, hier soir. C'est pour ça que ce matin c'est un peu compliqué pour moi, puisque le live euh, 18h-19h chez vous, ça fait quand même 23h minuit chez moi. 23h minuit, à savoir que bon, euh, moi je leur en donne pour leur argent, ils me disent 1h, c'est plutôt 1h05, 1h10. que 1h10 quand c'est fini... Pff, il faut arrêter l'ordinateur, il faut répondre un peu au line, faut regarder un peu, puis après, il faut aller prendre une douche, il faut redescendre, c'est-à-dire que je suis pas couché avant une heure, une heure et demie du matin, et après, il voilà, faut redescendre un peu la pression et tout, donc ce qui fait que la journée est un peu cramée, et que ce matin, c'était un peu dur. J'aurais bien dormi, j'aurais bien dormi. C'est pour ça que les lives, c'est le mercredi, normalement, pas le jeudi, puisque le vendredi, il y a le JT du euh, Live AliExpress hier, bon euh, bien préparé, j'avais les plans en arrière, un peu un mix de ce qu'on avait déjà vu un peu avec la, la review que j'avais déjà mis sur GLG Review. Pour eux, peut-être pas l'intérêt de le mettre le même jour, mais enfin bon, après, ça c'est leur délire à eux. Le prix, vachement intéressant, le live ultra bien rythmé, j'ai eu peur de ne pas tenir le timer des 1 heure et à la fin de devoir faire un peu comme les autres mettre en live que j'ai vu, c'est-à-dire bah, meubler, hein. commencer à jouer de la guitare, du ukulélé, ou, <rire> ou commencer à raconter ma vie. Donc là, le live était relativement rythmé, il y avait un peu du hater, c'est tout, c'était plutôt, moi ça, j'ai passé un bon moment. Le test donc, du Realme GT, ils m'ont demandé de faire un test et un live. Encore une fois, le test pour faire le test du téléphone, même si on est... Bah là pour le coup, on devait être les premiers au mois d'août, on est juste les derniers euh, mi-septembre, mais bon, c'est pas grave, hein encore une fois, on l'a eu, c'est le plus important. Euh, et surtout, une promo de 30 euros sur le prix Espagne, c'est-à-dire qu'au lieu de 299 ou 300 euros, apparemment, pour certains, quand ils cliquaient, 300 euros moins 30 euros, 30 euros, ça fait 270 euros TTC depuis l'Espagne. La promo est valable apparemment jusqu'à ce vendredi midi. Donc, vous regardez la vidéo, vous avez encore quelques heures pour. 270 euros TTC. Le téléphone, il est quand même un peu dingo. Quand hein. dans la vidéo, euh, moi, je vous mets... Euh, bah, lequel est... Voilà. Celui-là, pour moi, le GT, personnellement, pour mon utilisation personnelle, photo-vidéo, c'est celui-là que je voulais. Voilà. Après, je trouve qu'il est un peu trop petit. Il est plus petit que le mien, donc ça ne m'intéresse pas. Et la batterie est bien. Ouais, non, à part qu'il est plus petit que le mien, mais photo-vidéo, franchement, il défonce tout. Mais je le trouve un peu petit. Hein. J'ai de plus en plus de mal à voir, donc il me faut plus grand. Celui-là... J'aime beaucoup le, le Nubia, nananana, euh, mais il y a cette partie gaming qui me sert strictement à rien. Le truc de ventilation, nananana, nanana. photo, vidéo, j'aurais préféré une caméra frontale aussi bien que celui-là. Une 32 demi en pixels stabilisé, ça aurait vraiment fait un bonheur. C'est peut-être pour ça que je vais peut-être pas le garder. Il est vachement bien, mais il vaut quand même 600 balles, <rire> quand même. Euh, et il euh, y a pas mal de trucs donc qui me servent un petit peu à rien euh, toutes ces parties gaming qui est euh, très très bien pour exploiter le 888 mais moi je ne joue pas du tout moi c'est surtout photo vidéo et grand écran et grosse batterie que je voulais voilà donc euh, c'est pour ça que je, celui là aurait été un peu plus grand c'était euh, le mode love ultime hein, vraiment au niveau photo vidéo, batterie charge tout bien là on est dans l'ultime mais euh, voilà le prix a été mis surtout dans le gaming voilà donc c'est pour ça que je sais pas je me tâte je me tâtonne je, je me caresse bien évidemment mais surtout je me tâtonne pour commencer euh, on parlera également du test du Nubia Red Magic 6S alors, euh, on alors on avait le téléphone il était sous embargo après il nous dit l'embargo il est levé le 16 nanana. après donc <rire> genre mardi ou mercredi on me dit ah bah ben, bon l'embargo on lève le 9 nanana, vous pouvez mettre la vidéo en ligne le 9 à 14h euh, on a les prix Donc j dit, après soit je la mettais aujourd'hui soit je la mettais hier pour profiter un peu de, de l'engouement et j'ai vu que comment il s'appelle Merde, euh, le numéro un des trucs... Ah, euh, avis Express. Avis Express l'avait mis, lui, le matin, euh, directement, avant que les prix tombent. Moi, j'ai attendu 14h que les prix tombent. Ça me paraissait un peu, voilà, évident. Donc, je n'ai pas été le premier... Euh, mais j'ai été le meilleur. <rire> je peux me parler de sa vidéo. j'ai pas été le meilleur. Après, il y en a beaucoup, hein, je crois qu'elle l'a envoyé à beaucoup de monde. Mais ça permet d'être un peu en copinage avec Nubia. La vidéo devrait faire ses vues. La vidéo est complète. On a testé quand même pas mal de choses dans, dans mon style à moi, encore une fois. Et ça permet d'être un peu en deal avec Nubia et de, quand le prochain téléphone arrivera, elle pensera à nous, elle nous en renverra un. Voilà, donc ça permet de rentrer un peu comme ça avec des marques, même si c'est pas rémunéré, pas sponsorisé. Vous avez vu, on a réussi à mettre un petit placement de produit dans la vidéo. Tout va bien, voilà. Donc euh, ça fait du gros téléphone à 600 balles. Ça permet de monter un programme entre le Realme GT, qui est quand même vachement bien, ça permet de rentrer un peu chez Realme. Et le Nubia permet de rentrer un peu chez Nubia. Voilà, les marques, enfin les, les grosses marques chinoises commencent à rentrer. On avait déjà eu du Redmi 10 aussi. Voilà, on commence à avoir de la grosse marque et non pas que du smartphone underground. Ça fait plaisir. En parlant de téléphone <rire> underground, pas du tout. <rire> C'est pas du tout ça. Euh, Tombé hier la news. Alors Nico l'a pas encore fait hein, parce que je l'ai vu ce matin et faut il ma faut qu'il la fasse ce matin. Pourtant, on la mettra en ligne aujourd'hui. Les nouveaux téléphones, le Vivo X70. Alors il y avait le X70. Après il y aura un, certainement un... Alors, attendez, il y en avait trois. Il y avait le X70 euh, et un X70 Pro qui nous intéresse beaucoup plus. Encore une fois, là on n'est pas dans l'entrée de gamme. Le X70 Pro est un petit peu un fantasme sur pattes pour moi. Puisque quand je vous expliquais que bah, ce téléphone là, il est très bon en photo, vidéo, nanana. Mais il est un peu petit. Et... Euh, il est un peu petit, simplement. C'est si a que ça, parce que la batterie est un peu... J'aurais préféré une batterie 5000. Pour être un peu plus casse mais il est un peu petit, mais il a une batterie un peu meilleure que le mien. S'il était un peu plus grand que le mien, c'était bon. Mais sinon, euh, malheureusement, non, parce qu'il est un tout petit peu plus petit. Celui-là, il est un peu plus grand, il est très puissant, mais il y a cette partie de gaming de refroidissement qui ne me sert strictement à rien. J'aurais préféré avoir une caméra frontale un peu meilleure avec de la stabilisation qu'une partie de gaming de refroidissement, de trucs, de pads, de machin. Moi, je sais jouer qu'aux voitures, hein, pas besoin. En plus, je joue sur iPad. Voilà. Lui, par contre, voilà, ce matin, j'aurais de la news et là, Oh, la lumière, oh. bon, le rétro rétroéclairage, on est d'accord. La lumière et la petite voix. Oh. Vivo X70 Pro, je dis mais qu'est-ce que c'est Un écran Samsung E5, donc je vous rappelle les derniers, c'était les E4, les Samsung AMOLED trop bien, c'était tous les E4. Maintenant on est sur du E5, un écran de 6,78 pouces, bah, c'est ça. C'est ça que je voulais, 6,8 pouces, enfin, C'est 78, voilà. Donc très bel écran en AMOLED avec une résolution 2K. Bon, moi le 2K, je m'en bats un peu le, le caca, le K, Q, le, m'en bats les couilles, couilles. K comme, cou... comme m'en bats comme, je m'en bats, voilà. Bon, 2K comme couilles. Voilà, on a, écoute, on a le droit, c'est vendredi matin. Bon, euh, on peut le mettre hein, quand même, on peut tomber la résolution en Full HD, mais bon, ça veut dire que l'écran, il envoie un petit peu du steak, ok Rafraîchissement 120 Hz pour bouffer de la batterie, jouer à des jeux et tout. C'est pas trop mon délire, mais il peut le faire. Et s'il peut le faire, il peut le faire. Au niveau du processeur, un Snapdragon 888+. Complètement optimisé et tout. Là, je me dis, hmm, dis donc, le même que celui-là et tout, pas mal. Avec de la RAM 8, 12 gigas de RAM, 256, 512. Comme c'est euh, Vivo, Oppo, Vivo, peut-être qu'il y a même de la RAM virtuelle ou de la RAM partagée, comme on a vu un petit peu sur le sur le Realme. Il n'y a pas de raison, hein. Ils le mettent sur un Realme à 300 balles. Il n'y a pas de raison qu'ils le mettent pas là-dessus. OK. La batterie, 4500 mAh avec une charge rapide de 55 watts. C'est plutôt pas mal le mien fait 4000, j'aurais voulu 5000, là on me propose 4005, tu vois, on a l'impression que c'est une négociation quand même, hein Allez, tu veux 4000 hein Nous, t'as un 4000, tu voulais un 5000 4005, allez <rire> à faire conclure. Bon, voilà. Euh, 4500 mAh avec rapide Android 11 avec euh, Origin OS dessus. Pas mal. Au niveau de la caméra, ah, ça, ça m'intéressait. Au niveau de la caméra, on a donc la nouvelle Samsung GN1 50 millions de pixels à 1 pouce de la nouvelle caméra de Samsung 50 millions de pixels qui apparemment fait des résultats de psychopathe. Voilà. Donc, on n'en doute pas. Mais euh, c'est un peu ce que je voulais. Plus une caméra euh, avec une résolution quand même et un système... Alors, il existe une caméra ultra large, plus une ultra large de 48 pixels. <rire> pas mal. On n'est pas sur du 8, on est ultra large 48. Plus un système de stabilisation à cadran. Euh... Très bien, vous Voulez-tu de la stabilisation et tout C'est... Bah, pas bien. Alors, t'es objectif 8 pixels avec un grossissement x5, un objectif ce dernier, capteur avec un objectif 12... Alors, 12, putain, je sais pas combien il y a de clavantilles là, derrière, encore, là Mais ça va être pas mal. Les caméras vont une stabilisation optique de l'image, ainsi qu'une stabilisation électronique. Encore une fois, les verres sont également dotés d'un revêtement anti-reflet Zeiss. Le fameux nom de Zeiss. Il est sur les... Euh, le revêtement de... <coughs> ah, il y en a bien deux, trois qui doivent chercher quand même. Non, tu sais, es, c'est pour ça que ça vient de là. <rire> non, pas du tout. Euh, voilà. Donc, euh, la marque centrée sur l'optique. Voilà. C'est <rire> centrée sur l'optique, c'est exactement ce que je voulais. Voilà. Bon, euh, la société... Euh, alors, euh, du custom, de l'IA, des fenêtres nuageuses en céramique et tout. Enfin, bon, voilà. pas. Bon, par contre, le prix ça pique un peu. Le Vivo X70 sera disponible en Chine plus tard ce mois-ci. L'appareil commence à... 5500 RMB ou yuan, si vous voulez, des yuan chinois, euh, soit 850 dollars. Hors taxe, bien évidemment, hein, en Asie. Euh, euh, le modèle de base 8 de 56, l'option intermédiaire, coûte 6930 dollars, et est livré avec 12 plus 56. Euh, l'option haut de gamme... <rire> Allons-y, gamme. Euh, 12 plus 512 coûte 7000 watts, soit 1085 dollars. Ah, bah non, je hein. <rire> bah suis désolé. 850 dollars. Et celui-là, le premier, le premier entrée de gamme, il fait 700 dollars. 700 dollars, 700 euros, parce qu'à cause des TBA, on a vu que on est arrivé à égaliser un peu les prix. Je me demande si je vais prendre celui-là, tu comptes faire Au moins celui-là, à défaut, il vaut 700$, dollars. oui, euh, il est gratuit. C'est-à-dire qu'il me l'a envoyé gratuitement en échange d'une review, et j'ai réussi à placer un produit dedans pour être rémunéré de ma vidéo. Donc, euh, 850$. Alors si Vivo veut m'en envoyer un, avec plaisir. Vous me l'envoyez, je le prends, je le garde à vie, c'est exactement ce que je veux, photo, vidéo, machin. Mais 850 balles pour un Vivo je suis désolé pour tout le respect mais pour Vivo. 850 balles pour un Vivo, c'est pas possible. Hein. Je veux dire, euh, j'adore. La, la marque a l'air très très bien, mais 850 balles. Et 850 balles, le, le Samsung Note, euh, le dernier là, 6, non, le S, il y a un S21 Ultra truc là. Le S21 Ultra truc là, que j'ai regardé, qui fait 6,8 pouces, il fait 20 000 yuan environ en Thaïlande. Non, 30 000 yuan. 30 000 yuan, ça doit faire du 600... Voilà, un gros... Euh... Attends, 10 siri. Combien ça fait, 30 000 yuan en euros Non, c'est pas ça. Ok, 10 siri. Excuse-moi, je me suis trompé. Ta gueule. <rire> 10 siri. Combien ça fait, 30 000 bahts en euros 772 euros. Bah, euros, on a quand même un Samsung S21 plus ultra de la mort qui tue, quoi Là, on a quand même un vivo, hein Donc, euh, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je le trouve quand même beaucoup trop cher, hein. faut pas déconner Décon... Faut les connaître hein <rire> Je ne peux pas faire de stéréotype Mais bon faut les connaître 850 balles voilà. Bon allez on faire des reviews du jour La review du jour bien évidemment Demain v6 VPN Oh là ils ont demandé Alors au début c'était deux par mois après là c'est une maintenant je l'ai aligné Je dis maintenant tu payes mon pote Vous faites chez vos vidéos Pas faire une vidéo tous les mois de la même chose Bon demain promo v6 VPN puisque là leur promo du moment c'est 1 dollar par mois Par mois pour moi, par mois, par mois, par mois et moi. C'est ça, ça le titre, c'est par mois et moi. J'ai trouvé la blague hier. Un dollar par mois et moi, c'est par mois, tous les mois. Et moi, c'est moi qui me la présente, voilà. Euh, 1$, dollar, ça fait 90 centimes d'euros. Le même prix qu'avant avec le code promo, mais sans code promo. C'est-à-dire que maintenant, c'est tout le monde. Donc, il faut payer une fois euh, 60 dollars, soit 54 euros. T'es tranquille pendant 5 ans et ça ouvre toutes les fonctions qui sont, pour moi, l'offre la plus complète de VPN, puisqu'on a quand même le VPN, le téléchargement, l'anti-malware le... Bon, machin. Ils ont tous, c'est par enfin, des serveurs. 10 appareils, ok, et 2 téra offerts. Tout ça pour euh, 90 centimes par mois. Pas mal, sur 10 appareils, l'offre est bien. Après, je suis pas convaincu qu'on est un cheptel incroyable. Mais comme on fait de plus en plus de vues, peut-être qu'on a de plus en plus de gens qui vont découvrir la vidéo. Donc, il bah, y a plus de gens qui découvrent. Donc, peut-être des nouveaux qui vont se réabonner. Donc, peut-être il le reprendra le mois prochain. voilà Il m'a déjà demandé de booker le Black Friday. j'ai dit on ne book pas le Black Friday, c'est au mois de novembre. <rire> il me dit, oui, mais comme ça, on book au ce prix là on vous paye tout de suite. Je, ouais, je la sens l'arnaque, là. <rire> vous paye tout de suite. Il suffit qu'on fasse, on est, imagine, on a un million d'abonnés <rire> bon d'accord, on passe à la news suivante. Bon euh... Je Vous prépare. à ma montre Pagani. Ah, j'ai toujours posé là-bas. Je ne dors pas avec parce que le bracelet c'est de la daube. Hein. Euh, Monte Pagani, la montre Pagani tombera lundi. Première vidéo de la montre Pagani. Alors, ça y est, hein, pour les vidéos, de... pour ceux qui adorent les vidéos de montres, je suis chaud patate. C'est le truc qui me plaît. Je suis en train, j'ai plein de petits placements de produits là. Ils veulent me placer des vidéos et pour moi, les montres, surtout l'occasion, bah, les montres comme je les achète, de placer les produits sans trop. Parce que là, dans le Nubia, elle n'a pas encore vu la vidéo, la meuf. Elle me dit, oui, vous avez quand même placé un truc. Bah, enfin, bon, vous payez pas. Le téléphone est gratuit euh, aussi cher soit il Mais alors avec les montres, je pourrais y aller franco. J'ai reçu la lampe euh, la lampe noire pour pouvoir faire clignoter les aiguilles. J'ai reçu le testeur de verre saphir. C'est verre saphir et saphir et euh, diamant et tout. Donc on pourra tester les verres. J'ai reçu la mallette de démontage pour déverrouiller la montre à l'arrière, pour changer les bracelets, Pour il euh, y a même un truc pour huiler engrenage, les petits tournevis, les petits clips, les machins. C'est un... <rire> c'est une mallette à 10 balles, hein. je vous cache pas, c'est pas, pas de la haute qualité, mais c'est une mallette à 10 balles, mais il y a plein de trucs dedans, de t -t il y a une petite loupe et tout petites loupes et tout, on va commencer comme ça, avec des montres à 30 balles, à les démonter, et puis comme ça, s'il y a de la perte, bah, on apprend, et après, si j'ai besoin d'acheter du matériel professionnel, on achètera du matériel. Mais voilà, donc ça sera la Pagani, qui sera la première montre de lundi, la, monte, la la vidéo suivante, ça sera les deux montres que j'ai achetées qui ressemblent un petit peu à la Daytona, ça veut dire que deux alternatives chinoises à la Daytona, ça sera un peu mon titre, euh, dont une, <rire> il y en a une, alors il y a autant, j'en ai pris deux marques, deux marques qui sont assez connues sur AliExpress, pour être sûr, il y a beaucoup de marques, j'en ai pris deux, les les deux, parce que déjà j'ai un budget, et ensuite une euh, pas chère, et une une pas chère qui est bien, et une un peu plus chère, moins de 100 balles, qui a quand même un verre saphir synthétique, et un mouvement seiko dedans. <rire> Pour moins de 100 balles. Et la montre, elle est trop belle. Alors aujourd'hui, je pense que je vais régler le bracelet. Et ça sera ma montre de la semaine prochaine. Donc, il y aura ça. J'ai reçu pas mal d'autres montres de Beitar, Bestar. Une deux encore montre un peu chelou. J'attends une Seiko de Chine. Où, moi, je suis quasiment sûr que c'est une contrefaçon. Parce que à ce prix-là, euh, c'est pas possible. Quoique... Il faut voir. Soit c'est une très bonne affaire, soit c'est une contrefaçon. Et dans ce cas, je pourrais mettre une manière de dire, Je me suis fait arnaquer Voilà, bon, ça permettra de démonter, de regarder un peu ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, et euh, de mettre un peu en. Voilà. Et c'est une Seiko, encore une fois. Je voulais le faire. Il y a oh, sur Internet maintenant, j'ai trouvé des sites là, chelou en ce moment. là N'allez pas sur tort, malheureux. Euh, du Bretling, du Rolex, du Omega, du tout. <rire> du tout, de, de tout, de tout ce que tu veux. Mais c'est mal, voilà. Alors que une Seiko. Le truc s'appelle, euh, la boutique s'appelle Seiko Watch, tu vois, ça passait, hein, ça passait. Mais le prix, euh, genre, au lieu de, de 5000 yuan, elle était à, non, au lieu de 5000 baht, elle était à 1000 baht, quoi. 5 fois moins cher. Voilà. et bon, on verra. Donc, euh, les montres, vous allez en avoir, ça va être vraiment bien. Et normalement, une tous les 15 jours, c'est sûr, semaine, si je peux. Parce que là, c'est un peu tendu. J'ai la review des nouveaux produits SwitchBot. Alors, je suis le dernier à les avoir, parce que ça a mis extrêmement de temps. Après, elle me dit, oh, on attend. Et là, c'est, oh, faut les vite. Je vais à 8, vite, c'est semaine. Euh, mercredi prochain, trois nouveaux produits de la marque SwitchBot. Un petit interrupteur, un petit... Ça va être intéressant, il y a une webcam, un truc, c'est un truc que tu mets, que tu mets sur l'interrupteur, il y a un petit bouton. Et ça veut dire qu'en fait, euh, à distance, tu contrôles et ça fait bouger le bouton, tic, tic, comme ça, ça clique. Donc, trop bien. Ça veut dire que tu peux allumer les lumières euh, ou la cafetière ou ça. Il y a trois produits. Je m'en pas peux... parce que c'est... Attends, rien. Un, deux, trois. j'ai plein de trucs. Fin. On verra ça. Je vais ouvrir. Donc, ça sera pour mercredi prochain. Le Cubo Max 3, euh, il est on the way, bien évidemment. Euh, donc, j'ai le tracking. Il devrait arriver. La Power Vision 3, un espèce de gimbal comme ça, euh, Perry, il l'a fait euh, que je dois recevoir. Et peut-être il y aura un live et tout. Mais bon, le truc, ça y est. Il, euh, il vient de décoller de Chine. Et j'ai eu un contact ce matin de Akazo. Ah oui, Kazo. Non, c'était pas ça du tout. C'est des caméras sport, bien évidemment, où on avait testé la Brave 7 et la Brave 7 LE. Et elle m'écrit ce matin, elle me dit « Mais voilà, on a la nouvelle génération de Akazo Brave qui arrive, la Akazo Brave 8. Encore mieux, encore meilleure, stabilisation, processeur et tout. Voulez-vous la tester ?» Donc, à ma réponse, c'est… Voulez-vous payer Evidemment, <rire> font chier avec les caméras. Voulez-vous payer, madame Et elle m'a dit oui, mais pas autant. <rire> je dis bon. Après, donc là, je vais lui répondre ce matin en disant d'accord. Elle m'a fait une offre. Je dis bon, c'est moins, mais euh, les caméras sont sympas. Ça, ça peut avoir une utilité et euh, les vidéos Akazo ont très bien marché. Cette brève, je suis convaincu que rien que de vous en parler, beaucoup vont dire ah putain, trop bien. Les Akazo sont vraiment. Pas des très bonnes caméras, mais rapport prix sont très très bien placés. Et le peut-être que cette Brave 8 sera encore mieux que l'ancienne. Et si la 7 avec quelques petits bugs, la 7LE avait corrigé ça, c'était pas mal. On se dit qu'avec la 8, ça va être vraiment bien. voilà Donc de vraiment bien, vraiment bien, voilà. Donc c'est ça. Et après, euh, j'ai du aspirateur avec un nom de bosniaque, là. Euh, et après, j'ai du Dream D9 aussi. Et j'attends un nouveau un Dreamy D9, Max, le nouveau. Hein. Et j'attends aussi deux... Alors, je crois que le vrai nom s'appelle des champouineuses. Pas pour faire des c'est des aspirateurs, c'est des aspirateurs balais. en fait, euh, dans lequel il y a un réservoir de liquide et des trucs, ça veut dire que ça met de l'eau par terre, mais ça la respire en même temps, voilà. Il y a deux marques qui vont m'en envoyer un, dont Dreamy qui va m'envoyer son nouveau, dont il commence à teaser dessus, et une autre marque, ça veut dire que ça permettrait de nettoyer le sol, et eux, dans la vidéo, par exemple, tu fais tomber un œuf. <rire> complètement liquide, tu passes dessus, et hop, ça aspire l'œuf, et ça le met de... Voilà. Fait... C'est une champouineuse, ou une laveuse, je sais pas comment ça s'appelle, s'il y en a qui connaissent le nom, ça me servira pour la prochaine fois, voilà. Donc j'attends deux modèles comme ça aussi, ça peut être bien. Bon, Instagram, IGTV, euh... j'avais un peu le temps, <rire> J'ai cru qu'avec Nico, j'allais avoir un peu le temps, euh, mais je n'ai plus le temps, là, euh, les cafés, les machins, on verra, peut-être je reprendrai en mode tranquille l'après-midi, mais là, en ce moment, je suis extrêmement chargé, euh, j'ai plus envie, quand je prends un café, j'ai envie de prendre un café, tranquille, <rire> je me pose, là, j'ai fait les, les photos et les vidéos avec le Realme GT, je me pose, je prends les photos, en plus faire une vidéo, machin, et tout, c'est important, j'ai les yeux défoncés, et tout, voilà. Mais vous retrouvez quand même sur Instagram toutes mes publications, tous les jours, on avait vu... Euh, donc là, c'était le Realme GT Master Edition, on était à la V.4.9. et en fait, non, je suis à la V4.10 maintenant. Voilà, donc euh, je vais voir. Je pense que je vais garder celui-là, parce que celui-là, il a, il a le mérite d'être gratuit, <rire> malgré tout, euh, même si j'ai quand même bossé un petit peu. Voilà, donc IGTV, c'est fait. On parle un peu des films et séries télé, ah alors, j'ai trouvé sur Internet, enfin, les séries What If, et en fait, le, dans la le, celui que j'ai trouvé, sur Torrent Funk, je crois, de mémoire, il euh, y a toutes les langues dedans, il y a 18 langues, il y a 18 sous-titres, non, il y a l'anglais, il y a 18 sous-titres, espagnol, anglais, euh, et surtout français, donc euh, c'est bien, j'ai pu rattraper mon retard. Euh, What If, saison 1, épisode 3, ouais, saison 1, épisode 4, ah ah, enfin, on tient quelque chose. Si vous êtes un peu fan de Marvel et que moi, vous suivez un peu toutes les théories, les complots, les analyses d'Internet, beaucoup parlent de, du nouveau Spider-Man, où dans Spider-Man, il y a le Docteur Strange, mais on ne sait pas, on se dit c'est étonnant que le Dr. Strange l'aide à annuler un peu ce qui s'est passé, et pourtant il se bat, donc ça veut dire que peut-être ça serait le Docteur Strange méchant peut-être, on dit c'est peut-être pas lui ou c'est le méchant, beaucoup parlent de Mephisto qu'on a vu sur pas mal, qu'on croit voir dans toutes les trucs Marvel à chaque fois, comme le Diable, machin, où il est toujours un peu en fond, on dit « Ah, il y a Mephisto qui va arriver !» Et il n'arrive pas, et on se dit « Mais peut-être c'est Mephisto qui se fait passer pour Doctor Strange et que, qui aide un peu Spider-Man, ok. » Et idem, dans le nouveau Doctor Strange, on, voilà, on se demande un peu qui va être le grand méchant, et il y en a, on le voit souvent lui, mais des fois il n'a pas la même cape, un coup il a l'air gentil, un coup il a l'air méchant dans les teasers, on en perd un peu son latin et on, on se dit, mais alors mais Mephisto va-t-il se, va euh, se faire passer pour Doctor Strange, dans par exemple Spider-Man et après dans le film Doctor Strange Et bien en fait, grâce un peu, à mon avis je pense que c'est un peu ça, avec What If Saison épisode 4, on a la réponse. <rire> voilà, on a la réponse puisqu'on a trouvé le grand méchant. Euh, pas besoin d'être une grosse lumière. Alors moi, c'est ma théorie, encore une fois, ça reste une théorie, une spéculation, mais là, on voit bien, on reprend les trucs d'univers parallèle, un peu comme euh, on va voir dans Doctor Strange. On voit bien la mise en place de sa version méchante, comment il devient méchant et surpuissant, et que dans tous les teasers, il donne des airs un peu à au Mephisto qu'on attendrait, et ça pourrait être l'introduction de lui version méchant, déjà dans Spider-Man, et ensuite dans Doctor Strange. S'ils font ça, c'est vraiment d'enfer, ça veut dire que tout serait regroupé entre les films, les séries télé, les, euh, les dessins animés et tout. C'est vraiment euh, un mot de kiff, hein, voilà. Après le saison 1, épisode 5, je crois que je regardé hier soir, avant le live, en mode zombie, c'était... C'est pas mal, c'est pas mal, parce qu'il y a les acteurs, c'est, euh, voilà, en mode dessin animé, je kiffe pas mal, et je suis à jour, voilà. On parlera bien évidemment de la nouvelle bande annonce, les nouvelles bandes annonces de Matrix Résurrection, parce qu'il y a eu Matrix 1, 2, 3, et là on aura donc le 4, ou Matrix Résurrection, avec un Kim Reeves, euh, bah super vieux... Hein malheureusement, <rire> il, a pris, il, a pris, il a pris de la bouteille, papa, depuis le temps. Euh, hein. euh, première bande-annonce, j'étais un peu sceptique, j'ai regardé un peu, je me suis dit, ah ouais, donc c'est le reboot de la matrice, encore une fois. Et là, je me suis dit, ah, comme ça laissait l'entendre, c'est que, en fait, le nouvel élu serait... Afro-américain, ce qui paraissait un peu évident, tu sais, dans les années un peu où, dire, ah, mais ça y est, ouais, évidemment, le nouvel élu, il est un peu le mentor, un peu comme Morpheus, il doit trouver l'élu, il doit lui apprendre un petit peu, et l'élu est afro-américain parce que c'est un peu la tendance, et il lui apprend à se battre et tout, et, et la bande annonce était vraiment fait comme ça, et je me suis dit, ouais, bah voilà. Puis après, je me suis dit, non, mais les mecs sont tellement malins, qu'à mon avis, ils l'ont fait exprès de faire un montage un peu à la con pour nous inciter à faire croire un peu euh, que ça. Et là, hier, il y avait une nouvelle bande annonce. Qui est complètement dans l'opposé, le, dans le, dans, dans où on voit bien en fait bah, que ce, le personnage qu'on voit et qui n'est pas du tout l'élu, ou euh, c'est pas lui, mais c'est encore une fois un combattant, mais que lui il est dans la matrice, un peu désœuvré, qui cherche un peu les réponses, et qu'il y a une réponse à tout ça, et tout, il y a un retournement de situation et tout. Ah ça a l'air intéressant, Voilà, euh, la première bande-annonce, m'avait un peu déçu, je me dis, oh, là, là, ils vont me faire un remix, et voilà le nouvel élu, alors, un coup ça va être un, un afro-américain, après ça allait être une meuf, après ça allait être une meuf afro-américaine, et après une meuf asiatique et tout, alors, bon euh, voilà c'est toujours un peu le même, en fait non, voilà, ils ont pris une autre direction, moi ça me fait bien kiffer, hein. je suis très très fan de Matrix, vraiment c'est le film qui avait changé un peu mon enfance dans ses premières versions, puisque j'étais trop jeune, et j'avais pas compris tout. <rire> j'avais pas compris, j'avais pas compris toute la dimension ésotérique qu'il y avait derrière. Et quand vous le regardez, par exemple j'ai regardé avec mon gamin quand je suis allé en France il y a 3 ans, et bien j'ai regardé, et là la dimension ésotérique prend tout son sens. Puisque, voilà, je ne sais pas dire qu'ils t'explique tout, mais euh, un petit peu quand même. <rire> voilà, à leur façon, en mode film, euh, tout. Donc voilà, bande-annonce de Matrix euh, Resurrection. Moi, ça me fait... Euh, je suis bien hypé hein, quand même. Hein. Vous me direz, vous, ce qu'il en est. Shang-Chi, un peu moins, mais euh, Matrix Resurrection, euh, oui. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et est-ce que vous iriez le voir Et, pim, ça sera tout pour aujourd'hui. ou 31 minutes quand même, pas mal ça sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, on se retrouve demain sur GLG Review, pour le Alors, GLG Review. Pour le, le IVC, dimanche, à mon avis, il n'y aura rien. Samedi, la montre. Mercredi, les SwitchBots. Et vendredi, euh, un des deux aspirateurs. Puisque dimanche, j'ai aussi le Dream D9 Max. Et je dois mettre les écouteurs euh, R. Euh... Alors, c'est pas des, ah, c'est air, air induction. C'est-à-dire qu'ils mettent les écouteurs là et tout. Il faut que je les fasse aussi pour la semaine prochaine. Euh... Bon, je vais voir comment je vais gérer tout ça. Voilà. Allez, merci de passer me voir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Ça fait plaisir. Un petit commentaire, quel qu'il soit. Je vous recommanderais ou je mettrai un petit cœur d'amour. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Rendez-vous prochain JT du Geek, mardi. Bonne journée. Bye bye.